Salutations ici Devy pour cette nouvelle vidéo. On va aborder l'élément qui a certainement euh, le plus de valeur, votre plus grand actif pour votre web entreprise, c'est à dire votre temps. Comment investir votre temps Comment organiser vos journées Est-ce qu'il faut travailler 25 heures par jour non stop, même sachant qu'il n'y a que 24 heures dans une journée Je l'ai testé et je vous en parle tout de suite, je vais vous expliquer euh, comment maximiser le potentiel de votre temps tout en évitant de devenir esclave de votre business. Quand j'ai débuté mon projet de web entreprise, j'étais vraiment en mode 15 heures par jour en sacrifiant à peu près tout ce qui m'entourait, en sortant que quelques fois, un petit peu le week-end, parfois en sautant des repas, etc. Je voulais aller le plus vite possible et j'avais énormément de choses à faire. Donc voilà, pour moi c'était la chose la plus productive à faire, de travailler le plus possible. Plus j'en faisais, plus j'avancerais vite. Ah, seulement, il y a deux choses qui se sont produites. À un moment donné, j'ai frôlé le burn-out dans le sens où j'étais euh, complètement épuisé. Je n'arrivais plus à rien faire. La deuxième chose, c'est encore pire, plus je passais de temps derrière l'ordinateur et plus j'avais l'impression d'avancer lentement. Donc, c'était juste l'inverse de ce que je recherchais. Donc ça, c'est parce que je n'utilisais pas mon temps euh, de la bonne façon que je l'investissais pas euh, de la bonne manière. Donc maintenant que vous le savez, après avoir visionné euh, la première vidéo sur l'argent, votre temps doit toujours être investi là où vous êtes sûr d'avoir des résultats. Et concrètement, ça se divise en deux types d'actions. Premièrement, les actions qui auront un impact positif sur votre business, comme créer des stratégies, du contenu, des campagnes, des relations de partenariat, etc. Donc ça, c'est de la valeur ajoutée directement sur votre business. Vous êtes le seul à pouvoir générer autant de valeur euh, au début là-dessus. Chaque minute investie dans votre entreprise, c'est un salaire payé à vous-même. Faites en sorte que ce salaire soit le plus faible possible pour une rentabilité la plus élevée possible. Donc ça c'est la première chose, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ce n'est pas la seule et unique chose, ça c'était aussi mon erreur et c'est l'erreur d'une foule d'entrepreneurs qui se lancent avec toute la passion du monde dans leur projet. Le deuxième type d'action, ce sont les actions qui auront un impact positif sur vous-même. Des actions donc qui vont améliorer votre motivation, votre capacité d'action, de réflexion, d'attention, vos capacités physiques, etc. Ça concrètement sont des actions comme faire du sport, manger sainement, développer votre vie sociale, passer du temps avec votre famille, sortir, se ressourcer dans la nature, méditer si c'est votre truc, découvrir de nouveaux endroits, tester de nouvelles activités, créer de nouvelles choses et ainsi de suite. Et je vous garantis que ces actions sont toutes aussi importantes que les autres. Pourquoi Parce qu'elles vont euh, tout simplement augmenter la petite barre d'énergie qui correspond à votre potentiel. Et si votre potentiel est amélioré, ça signifie plus de résultats. Concrètement, ces actions, elles vont augmenter la valeur de votre temps. Travailler sur vous-même, ça veut dire augmenter la valeur de votre temps. Plus votre temps a de la valeur et du potentiel et plus vous serez productif et plus vous allez avancer. Sans parler du fait que vous allez avoir ces batteries toujours chargées, et bien ça vous permettra de tenir le même rythme pour les mois et les mois à venir. Et en dehors de ces deux types d'actions, il y a euh, tout le reste, c'est-à-dire les actions euh, qui n'apportent pas de résultats ou les actions passives, euh, comme les tâches ménagères, euh, surfer sur Internet, lire des mails, regarder la télé, etc. Elles sont bien sûr nécessaires, sinon on n'a plus de vie. Mais vous devez euh, en toute conscience savoir que chaque minute passée dans ce type d'activité est une minute de perdu pour le développement de votre business ou votre développement personnel. Pour vous motiver à passer à l'action et pour éviter de devenir un esclave de votre web d'entreprise, considérez votre temps comme de l'argent, comme une monnaie d'échange et que chaque minute passée dans une activité qui développe votre business ou votre vie, ce n'est pas une dépense mais un investissement. Pour votre business, ce sont des investissements pour exploiter la valeur de votre temps et pour vous-même, ce sont des investissements pour augmenter la valeur de votre temps. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir seulement le premier ou seulement le deuxième, mais de créer une, une balance idéale entre les deux. C'est le secret pour investir votre temps de la bonne manière et c'est le secret pour développer votre projet rapidement. Donc, sortez votre calendrier ou sortez un bout de papier dès maintenant, et dès que cette vidéo s'arrête, je veux que vous réserviez un créneau horaire chaque jour que vous allez réserver pour une activité qui a pour objectif de recharger cette fameuse barre d'énergie. Idéalement, ça peut être du sport, comme aller courir 20 à 30 minutes, appeler ou rendre visite à vos amis, une sortie en famille, aller marcher dans la nature, un massage ou apprendre à manger sainement, bref, n'importe quelle activité qui va tout simplement vous rendre heureux, vous améliorer et vous ressourcer. Votre temps, c'est votre ressource la plus précieuse, ne le gâchez pas, une fois qu'une journée est passée, c'est tout simplement euh, impossible à récupérer. Et vous le savez, c'est très très très facile de se laisser distraire quand vous bossez de chez vous. Et pour vous, avec toutes les distractions que vous avez et tout le confort à votre disposition, pour éviter que ces deux problèmes ne viennent vous empêcher d'exercer ces deux types d'actions productives pour vous, Soit vous avez une volonté en béton, auquel cas ben, tout va bien, soit vous ne l'avez pas et vous allez devoir, euh, pendant les moments de motivation, rendre l'accès aux distractions très difficile. Par exemple, le matin, débrancher la télé et cacher le câble. Bloquer les sites internet sur lesquels vous passez euh, trop de temps avec une extension pour navigateur comme LitchBlock par exemple. Le matin, euh, juste après avoir exer exercé une activité pour remonter votre niveau d'énergie, vous allez être dans une grosse période de motivation. C'est à ce moment-là que vous devez euh, vous auto-saboter, entre guillemets, pour limiter ou rendre plus difficile l'accès aux distractions et au confort. Vous avez un très bon logiciel également pour repérer les sites euh, qui vous prennent le plus de temps, euh, pour, vous, pour vous et pour vos employés, ça s'appelle Rescue Time. Donc c'était des vies pour vous aider à augmenter la valeur de votre temps et à exploiter son plein potentiel. Peu importe si ça prend une heure, dix heures, ou 100 heures par semaine, vous devez être capable d'investir tout le temps qui devra être investi sans avoir aucune limite. Mais ça, euh, ce n'est pas encore assez. Vous devez aussi avoir l'intelligence de l'investir de façon sélective dans les activités les plus rentables pour votre business et les activités les plus rentables pour vous développer. Merci et à bientôt. De l'autre côté, il y a une vidéo où je vous explique pourquoi même les entrepreneurs les plus formés, les plus intelligents, les plus motivés, les plus passionnés peuvent ne jamais passer à l'action et la seule et unique condition indispensable pour le faire est vous transformer en une personne extraordinaire, capable d'agir sans faille pour transformer toutes vos idées en véritables entreprises. Au plaisir de vous y retrouver, à tout de suite